Salut à toi c'est Saraya Aujourd'hui encore on se retrouve pour tester un mauvais jeu Pour cette vidéo on va parler d'un jeu de simulation Que j'ai trouvé en me perdant sur Steam En fait j'aurais préféré ne jamais croiser sa route Parce qu'à présent je n'éprouve plus la moindre joie de vivre Je suis mort à l'intérieur Tu Tuez moi Bootcutter Simulator 2013 est un jeu de simulation développé par UIEG Il est disponible sur Steam pour 10 euros depuis 2013. Ouais, l'année est dans le titre du jeu. Remarque, il y a la date de sortie dans le titre de tous les jeux de simulation Alors, je vais poser directement les fondations de cette vidéo. Bootcutter Simulator pour les non anglophones, ça veut dire simulateur de pûcheron. Quand je vois ce genre de truc, j'ai toujours tendance à penser au mec qui s'est réveillé en se disant J'ai trouvé une idée révolutionnaire Parce que non, non, non. Une vasectomie pour que tu n'engendres pas de descendance, aurait été une meilleure idée Oh, Techniquement, dans ce jeu, il y a pas mal de problèmes Déjà, c'est extrêmement moche Super hexagone et moins polygonal Beaucoup d'obstacles sont traversables Notamment, certains arbres Dans un jeu où les arbres, c'est quand même l'élément principal Après, un truc assez con Les zones à parcourir sont juste immenses Mais genre, vraiment immenses <rire> C'est ultra fun Ah oui, j'allais oublier Se déplacer sur le côté, ça permet d'aller plus vite Donc forcément, tu ne te déplaces que sur le côté C'est encore plus désagréable à regarder ah Woodcutter Simulator nous propose même un mode multijoueur que je n'ai pas pu tester parce qu'a priori, on n'est que un à jouer à ce jeu et ce un, c'est moi en même temps, je vois pas vraiment pourquoi quelqu'un d'autre aurait gaspillé euros pour ce truc. Et d'ailleurs tant qu'on est sur le prix, basiquement je comprends pas trop le concept d'avoir la prétention de mettre en vente un jeu pour euros alors que tu sais pertinemment qu'il est pas fini ou pas bon. Et avant que tu prennes leur défense faut savoir que c'est pas le seul jeu de simulation qu'ils ont mis sur Steam. En fait, tous les jeux de simulation nul à chier pour euros sur Steam c'est eux qui sont derrière. Je me demande presque s'ils se sont pas forcés à finir Woodcutter Simulator pour pouvoir dire Maman, j'ai fait un jeu sur internet Et surtout, est-ce croquer 2 par-ci par-là En base, je pense que la création c'est comme l'épée, si tu te forces, c'est de la merde Et c'était la blague bof Subtilité et finesse Ouais c'était la blague bof Plus drôle qu'un doigt dans les fesses le cul Un autre gros problème de Woodcutter Simulator, c'est les objectifs. À vrai dire, le jeu se résume à aller à un endroit où les arbres peuvent être coupés. Ouais, parce que tu peux pas couper les arbres partout. Ça doit être à cause du permis bûcheron. Se poser devant l'arbre, appuyer sur espace, et attendre qu'une longue cinématique chiante se déroule. Non, y a même pas d'interaction possible avec l'arbre quand tu le coupes. Euh, juste deux secondes. Au départ, qu'est-ce qu'on attend d'un jeu de simulation Qu'il nous projette fidèlement dans une situation du monde réel. Par exemple, un Eurotrock Simulator reproduit l'environnement d'un rouge par de nombreux petits détails réalistes qui aident à l'immersion il répond au cahier des charges du public ciblé qui apprécie ça dans son fond c'est donc un bon jeu de simulation mais là Rien. Enfin, quand tu coupes un arbre, y a quand même quelques trucs à gérer. La coupe, les réglages de la tronçonneuse, tu te contente pas de te mettre devant un arbre et d'appuyer sur espace dans la vraie vie. Mais bon, au final, s'il y a autant rien à faire, c'est évident que c'est parce que ce jeu a été bâclé à la mort. Comme je l'ai dit plus tôt, ce studio, c'est des gros récidivistes de la tentative d'encul. Vos travail, vous êtes des mecs bien. Et pour conclure cette vidéo, je dirais que tu es moi. En attendant, moi, je te laisse. Mais surtout, n'oublie pas que les jeux vidéo rendent violents.